Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre pour toute cette semaine, qui démarre le lundi 25 octobre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel Il y a... Première chose, une évolution majeure, c'est l'entrée du soleil dans un signe d'eau. On va quitter les signes d'air, qui et... étaient gâtés, là, je vous en ai parlé longuement pendant un mois. Ça tourne, c'est comme ça, c'est une évolution, c'est le tour des signes d'eau. Soleil entre en scorpion, soleil vitalité, énergie, confiance en soi, euh, capacité à être lucide, à aller de l'avant, à avoir une visibilité d'ensemble, une visibilité d'ensemble. C'est votre tour. Donc les gagnants, là, pendant toute cette semaine, vont être les scorpions, Poissons, cancer, hein je, bon, je, bon, je, je préfère fonctionner comme ça. Mes scorpions, mes poissons, mes cancers, euh, qui d'autre ben, Quand une planète entre en scorpion, elle veut du bien à mes capricornes et à mes vierges. Voilà, vous cinq, vous entrez dans une dynamique de plus grande confiance en vous, de vitalité, de force, d'énergie, de courage. Courage, c'est un mot sur lequel je reviendrai en fin de vidéo parce que dans mon esprit, j'associe le signe du scorpion certainement à celui vraiment hein, qui est le plus courageux. Le, coura, le courage, c'est une notion très particulière et, et je retrouve énormément de, de, de capacités à, à développer, à exploiter, à dimensionner ce potentiel-là, surtout chez les scorpions. Il n'y a pas que des qualités, mais en tout cas, celle-ci, c'en est une. Qu'est-ce que j'ai d'autre Donc, les gagnants, on l'a vu, le gros morceau est là. En parallèle, bon, faut il faut qu'il y en ait pour tout le monde, on a toujours euh, des planètes en signe d'air. Hein, donc, les, vraiment, ceux qui ont celle la, la pêche, c'est le moment de démarrer les choses, c'est le moment de, de clarifier ce qui doit l'être, c'est le moment d'aller de l'avant. Hein. Encore une fois, pour vous cinq... Ne me loupez pas des périodes durant lesquelles les planètes évoluent comme ça. Ces changements de claque-là, ils sont intéressants. Hein Vraiment la pêche, tout va bien pour pour pour mes scorpions, mes poissons, mes cancers, mes vierges, mes capricornes. Gagnant de la semaine, c'est dit. Ce n'est pas, pas fini, ça va durer encore trois semaines derrière. En parallèle de ça, il y a toujours Mercure, la communication dans le signe de la balance. Je ne vais pas vous refaire un roman sur Mercure en balance, je l'ai fait, euh, beaucoup de poètes, de délicatesse relationnelle, de douceur d'expression, tout ce qu'on aime, donc c'est pas mal, parce que ça permet euh, de, de faire combiner, globalement dans le ciel, pour nous tous, ça nous colore collectivement, à la fois une main de fer, soleil-scorpion, dans un gant de velours, Mercure en balance. Les formules sont plus heureuses, mais la détermination est là. Donc Mercure, la com, toujours bon pour qui pour mes Balances, mes Verseaux, mes Gémeaux. Et puis, si une planète est en Balance, elle veut du bien à mes Sagittaires, et Amélion, voilà. vous, en matière de communication, de fluidité pour faire passer le message, en gommant toutes les aspérités relationnelles, en gommant tout ce qui peut être irritant dans la façon dont on s'exprime, le ciel vous encourage à vous appuyer sur cette disposition heureuse en ce moment, à bien euh, gamberger, analyser, décortiquer la façon dont on s'y prend, le bon moment pour dire les choses, le bon angle pour être euh, bien réceptionné dans l'oreille de l'autre, sans qu'il y ait une friction une aspérité qui fait que ça coince. Le but, toujours en communiquant, c'est le boulot de Mercure, c'est sa fonction, c'est de faire passer l'information. Faire passer l'information est plus important que la façon dont on s'y prend, dans le sens où l'objectif, toujours... C'est qui est qu y a de la communication. Donc si on doit arrondir, c'est toujours mieux que si on passe en force, quand on passe en force en matière de communication, ça passe une fois, et la fois d'après, en face de vous, vous avez un blocos complètement fermé, une huître, et il n'y a plus rien qui rentre. Même si le discours est d'une qualité, d'un bon sens, d'une intelligence profonde, si on force la dose, ça ne passe plus truc à connaître. Donc, d'où l'intérêt de s'appuyer sur ce Mercure en balance qui est là encore pendant quelques temps, qui est là encore pendant quelques temps, pour, pour fluidifier la qualité de la communication tout en souplesse. Alors, vraiment, il n'y a pas photo, ça fonctionne beaucoup mieux. Voilà, c'est pour Mercure. J'ai Vénus, ah, la vie amoureuse, j'aime bien regarder Vénus, c'est mon truc, voilà, parce que c'est euh, rien dans mon esprit euh, n'est plus important que de créer des relations avec les autres qui soient des relations paisibles, harmonieuses et bienveillantes, quand on peut, bien évidemment, euh, toujours euh, appuyer sur ce curseur-là, je pars du principe que, globalement, tous les interlocuteurs sont intelligents, et si on connecte sur la partie positive de nos interlocuteurs, on a plus de chances que ça fonctionne. quoi. Hein, limiter la casse, les aspérités, les tensions, etc. Donc, Vénus, dans le signe du Sagittaire, apporte du charme. Apporte du charme à qui pour qui c'est bon au niveau affectif, c'est bon pour mes signes de feu. Vénus est en signe de feu, en sagittaire, donc c'est bon pour mes sagittaires, pour mes béliers, pour mes lions, et par jeu d'extension, 60 degrés en amont en aval, pour mes balances et pour mes versos. Vous cinq, nous sommes, vous êtes, dans des dynamiques de charme, de fluidité, d'amour, d'affection, de chaleur et de spontanéité. Voilà. Donc, c'est tout pour... <rire> Après ah ouais, ça arrive, donc euh, pour vous, ah là là, c'est le moment d'être dans l'émotion, dans l'affect, dans l'amour, dans, dans, dans tout ce qui vous fait du bien en fait, hein, tout ce qui nous permet de nous épanouir et de nous réaliser, on est dans cette dynamique là, pour mes signes de feu, on le refait, affectif, amour, sagittaire, bélier, lion, verso, balance, tout va bien, qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai Mars, l'énergie, on sait actuellement Mars est dans le signe de la balance, Mars, dans le signe de la balance, ce n'est pas sa position la plus, la plus mordante. Ne hein. vous inquiétez pas, très bientôt, il va rentrer en scorpion. Encore un peu. Il a 26 degrés, là. il amorce la semaine à 26 degrés, donc on sait qu'à 30 degrés, tac, on passe au signe suivant. Mars va rentrer en scorpion bientôt, ça va être costaud, parce que c'est une position où il est au maximum de sa puissance. On, on en reparlera dans quelques jours. Mars, l'énergie. En balance, l'énergie paisible en quelque sorte, hein, l'énergie qui cherche l'harmonie, qui cherche le point de concorde, le point d'entente, apporte encore une fois une sorte de tonicité, ce qui n'est jamais un mal. Pour qui Pour mes balances, pour mes d'air pour mes versos, pour mes gémeaux, la pêche, hein, l'énergie. Et puis également, s'il est en balance, il veut du bien à mes sagittaires et à mes lions. C'est le moment de retrousser les manches, comme j'aime maintenant le dire, hein, pour vous cinq. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Jupiter toujours reparti euh, dans le signe des Verseaux, donc troisième décan en ce moment, vous ne me loupez pas tout ce qui se pointe, là, tout ce qui se passe à votre portée, tout ce qui rentre dans le champ des possibles. Euh, Jupiter, la planète de la chance, veut du bien. Il y a vraiment les gâtés en ce moment qui a surveillé là, les périodes, là, tout ce qui peut se présenter, les ceux qui ont le plus beau potentiel en ce moment, grâce à Jupiter, planète de la chance, attention, il y en a cinq. Je vais le cibler précis, ça marche pour tout le signe, mais je vais le cibler de façon extrêmement aiguë. Il y a mes 3e décans Verseau, mes 3e décans Gémeaux, mes 3e décans Balance, mes 3e décans Sagittaire, mes 3e décans Bélier. Vous 5, vous êtes dans l'angle de tir le plus pointu en matière de protection jupitérienne. Protection jupitérienne, c'est toujours la même histoire. Hein. Les limites de ce que je peux vous dire, elles s'arrêtent, c'est une image que maintenant j'utilise assez régulièrement. On peut avoir des aspects sublimes au-dessus sa tête comme c'est le cas pour vous cinq avec Jupiter, mais si on traverse une grosse avenue sans regarder parce qu'il y a plein de voitures qui passent, on sera écrasé quand même, c'est la limite du truc. Mais toutes les situations sur lesquelles on peut euh, induire de l'énergie positive, être créatif, novateur, positif, constructif, euh, actif, etc., quand il y a Jupiter qui est là, ça paye. Plus que d'habitude, dans tous les cas, pas de doute sur la question. Voilà, c'est dit chacun son tour. Euh, à partir de fin décembre, il rentrera en poisson. C'est encore une histoire nouvelle qui va s'écrire. Et puis, j'ai Uranus. Uranus, Saturne, Saturne dans l'ordre. Saturne, 7 degrés euh, du verso. Ceux qui en ce moment gagnent à voir loin, gagnent à voir loin sont mes premiers décans Verseau, mes premiers décans Balance, mes premiers décans Gémeaux, mes premiers décans Sagittaire, mes premiers décans Bélier. En ce moment, les choses se, se recalent, se recentrent, se clarifient. Tout ce qui euh, correspond à des objectifs sur le long terme, euh, ça mérite très sérieusement d'y réfléchir et de poser les choses pour avoir des fondations solides. Voilà. Uranus, <rire> chacun son tour, Uranus. Uranus est en taureau. Je ne peux pas beaucoup parler de mes taureaux, c'est vrai, mais en ce moment, le ciel, il est un peu neutre pour vous, j'ai des petits commentaires. Quand le ciel est neutre, j'en je, je, parle pas, voilà, parce que je ne veux pas inventer un truc qui n'existe pas dans le ciel. Donc, en ce moment, le seul truc qu'il y a dans le ciel pour vous, mes taureaux, c'est Uranus. Uranus, il en marche rétrograde, donc tout est ralenti, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Uranus, il est ralenti jusqu'au 19 janvier, mais attention Uranus, c'est le rebelle. Uranus, c'est la liberté, la créativité, l'originalité, l'impulsion, la soudaineté et l'impatience. Donc, c'est un peu en stand-by jusqu'au 19 janvier, donc ça laisse un peu de marge, mais ça repartira de façon très puissante en début d'année prochaine, rassurez-vous. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre Neptune, Neptune 21 degrés du poisson, Neptune chez lui, Neptune dans cette phase de ressenti intuitive, donc qui a beaucoup d'intuition en ce moment c'est un peu redondant, mais comme la planète est très lente, elle est en toile de fond, j'appelle ça. Une planète comme Neptune crée de l'inspiration, du ressenti, de la finesse. Pour mes Poissons, pour mes cancers, pour mes Scorpions, pour mes Taureaux, en ce moment, tout ce qui est ressenti, émotionnel, intuition, euh, euh, situation compressant, euh, le nez, le feeling des choses, et puissant. Mes Capricornes aussi. Voilà. Et puis, or, je ne vais pas vous faire un laïus sur Pluton. Il y aurait des trucs à dire, mais je vous le garde pour une autre fois. Gros morceau Pluton, hein, c'est lui le changement de cap planétaire le plus important qui s'annonce, mais, mais on va en parler. Ça mérite un truc, rien que pour lui. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Voilà, attention samedi Samedi 30, samedi 30 octobre, il y a un aspect très rapide, hein, rien de bien grave, mais cet aspect c'est un carré, un conflit entre le Soleil, je vous avais parlé de la Lune et de Saturne la dernière fois, les inhibitions dans l'enfance, les ressentis archaïques, les besoins de sécurité émotionnelle, etc. Et là il y a un aspect qui se crée euh, samedi 30 hein, dans le ciel, c'est un carré, donc une demi-opposition entre le Soleil, principe d'affirmation, et Saturne, principe de restriction, de serrage. Donc qui va être concerné par ce carré Soleil-Saturne Juste un tout petit peu attention là ce samedi premier décan euh, Lion premier décan Taureau premier décan Scorpion premier décan Verseau voilà pas grave hein. mais en ce moment on ne force pas pour vous quatre hein. et je terminerai par ça par ce mécanisme d'inhibition j'avais parlé des Lunes Saturne je vous parlais des Soleils Saturne vite fait je vous fais un petit tour le Soleil dans une carte du ciel dans un thème individuel de toute façon, le principe de, de l'analyse astrologique, elle est simple, c'est que vous prenez une carte du ciel, l'empreinte du ciel, au moment où on coupe le cordon où on est né, tac, j'ai mon empreinte, j'ai ma carte d'identité. À partir de là, on regarde ce qui se passe, on regarde quels sont nos outils, nos facilités, nos contraintes, etc., et on analyse en décortique. Après, j'ai appris, parce que c'est mon métier, à placer ce potentiel dans une situation concrète et de faire un fondu entre les deux pour avoir une meilleure visibilité. Voilà. C'est tout simple, en fait. Et, et le, le, là, quand, y a, quand on est né avec, dans son ciel, une problématique entre le soleil, de lumière, d'affirmation, d'autorité, de force, de volonté, de désir, de, de, de capacité à trouver à la fois son égo, certes, hein, mais aussi son champ social, hein, les objectifs vers lesquels on tend. Et que Saturne est là, quand il est consolidant, quand les aspects sont beaux, ça donne des profils qui voient loin. Mais quand les aspects sont compliqués, conjonction, opposition, carré, c'est inhibiteur, dit-on, ça freine. Il faut souvent attendre la quarantaine pour que Saturne se délaisse de son empreinte lourde, pesante, inhibante, contrariante. Souvent, les aspects, comme ceux qui vont se passer dans le ciel la samedi, soleil. Assurance, force, vitalité, Saturne, restriction, je serre, je ferme, je bloque, je contrains, hein, les garde fous structurants qui étouffent, créent euh, chez les profils qui doivent composer avec cet aspect-là plus de lenteur dans la réalisation de leurs objectifs, plus de peur de se tromper, plus de doute, plus de manque de confiance en soi, et souvent dans des thèmes féminins, petite anecdote, hein, parce que j'ai énormément j'ai 99% de femmes en entretien euh, elles sont plus ouvertes, hein, c'est comme ça elles se posent plus de questions hein, plus, plus évoluées, hein, peut-être, je ne sais pas et, et dans tous les cas, quand je vois un problème Soleil-Saturne, qu'est-ce que ça donne ça donne souvent le choix d'un premier partenaire qui euh, n'est pas suffisamment sécurisant, où on va jouer un peu les Mères teresa donc c'est un Point un peu à surveiller, euh, parce que c'est pas toujours ce qui vous réussit le mieux. Voilà, bon, on peut évoquer la situation à l'infini, mais euh, faut apprendre à avoir confiance, et à se faire confiance quand on a dans son thème des complications Soleil-Saturne. Hein, tout ce qui est retard-frein, absence d'assurance, et puis surtout, on donne une prise à tous ceux qui critiquent. C'est redoutable. Hein, ça, ça accentue les doutes et l'inhibition donc le but du jeu c'est de se faire confiance quand il y a une problématique solide Saturne apprendre à se faire confiance, faites-vous confiance voilà c'est dit, je vous ferai des petits aspects comme ça euh, ben voilà on a fait un peu le tour pour euh, cet horoscope de la semaine euh, je voulais vous parler d'autre chose tiens je fais l un, l un, euh, mardi 26 donc le lendemain de euh, notre euh, horoscope du lundi 25 euh, je vais réaliser un autre euh, Youtube live alors je suis très content parce qu'on en a fait un le mois dernier j'en ferai un le mois prochain un Youtube live, j'ai eu quoi 18 000 inscrits, un truc. C est, c est, Voilà, il y a de la vie, on échange, je réponds à vos questions, j'adore faire ça, je fais des thèmes de tête, c'est mon truc. J'aime bien les questions quand même plus générales, hein, qui nous intéressent tous, parce que quand je polarise sur un, les autres peuvent se dire, mais moi je ne suis pas concerné. Alors j'essaye de globaliser, mais, mais si, vous, vous savez, si vous me donnez Ascendant, Soleil, Lune, je fais des profils, comme ça, comme ça. j'adore faire ça voir comment ça se fluidifie, voilà, on se dit, ben, on se dit à mardi, hein. en fait, vous venez sur la chaîne mardi, vous cliquez, puis vous aurez le YouTube live en direct, voilà, vous pourrez poser vos questions, participer directement, je m'en fais une joie, moi, j'adore ça, c'est mon truc, interactif, comme ça, rapide, euh, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour euh, toutes les bonnes énergies qu'on échange ensemble, parce que c'est ce qui nous rend heureux, tout simplement, merci.